je vais rentrer je vais vous montrer les nouveautés qu'il y a à tout de suite Alors vous avez une pochette de feutre et vous avez ici les motifs à coller des motifs style zentangle et de dolbe. C'est 2h50. Euh, vous avez ici les feutres twiniqueurs. Il y a différentes couleurs maintenant. Vous avez beaucoup de tons bleus, de tons d'or. Dans les roses violets. Voilà. Et dans les, pleins, dans les autres. sont sinon vous avez au choix vous par trois et là vous avez toutes les couleurs je pense toutes les couleurs en trio là vous avez en double et ça c'est métallique là ce sont des feutres à alcool et là ce sont des feutres métalliques alors, ces feutres métallisés sont aussi à base d'alcool, sauf qu'ils vous donnent un rendu beaucoup plus métallisé. Alors, euh, ils sont vendus avec une pointe plate et une pointe ronde. Ils sont aussi vendus en duo avec euh, deux couleurs. Vous avez le violet et le bleu, en or et en argent, en vert et en noir. Ici, on a la pointe normale ici, on a la pointe biseautée pour faire des grands aplats, etc. Ici, c'est un euro et ça, ce sont des feutres pour la calligraphie. 3 pièces, aussi. je les ai déjà testés, ils sont, franchement, ils sont très bons. Alors, ces feutres de calligraphie contiennent trois différentes tailles, du 2, du 3,5 et du 5 mm. Ils sont aussi disponibles en rose gold, en gold, en silver et en noir. Alors ici, moi j'ai testé ceux-là, ils sont vraiment bien, surtout le noir, il est très noir. C'est pour dessiner sur du verre, ça sert pour le métal, pour le soleil, etc. Bon. Sinon on a ça, mais franchement, euh, c'est pas terrible. Ils sèchent vite, une fois qu'on les ouvre, euh, voilà et puis la pointe, les poils en fait ils vont dans tous les sens alors ça ce sont les en couleurs de chez euh, Action. je les ai testés, ils sont pas mal voilà, c'est pas extra mais c'est pour des c'est pas mal alors nous avons des tons, là c'est bien parce que une nouveauté c'est que ici nous avons dans les tons euh, plus euh, vert, euh, des gris etc et ici nous avons des tons, euh, tout ce qui est ocre C'est un peu dans le style des twin marker. Donc, nous avons différents fonds. C'est pas mal. Alors. Ça aussi, oh, ça c'est la boîte des 46 Tréon Killer, mais j'ai du mal à les retirer. Bon. Là c'est euh, le coffret carrément. Oui, il y en a 46. Alors je les ai testés, ils sont pas mal. Il y a de temps en temps quelques imperfections dans la mine, quelques petites traces. Mais bon, pour le prix, ça vaut la peine. 4 euros non. Voilà. Ça se présente comme ça. Il n'y a pas un modèle vert. Sinon, je vous l'aurais montré. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, toujours dans le coloriage. Ici, nous avons des livres de coloriage. Nous avons celui-ci avec des fleurs. Un style un peu doodle. Nous avons des, des recto verso. Je vous avez la nature, les fleurs, euh, les chats. Vous allez vous d'aller. Il y a aussi euh, quelques objets, des portraits aussi. Hein. Voilà, des motifs abstraits, des motifs figuratifs, des motifs euh, floraux. Voilà c'est pas mal franchement les dessins ne sont pas mal vous avez des dessins avec des traits très fins comme ici et vous avez des dessins avec des traits assez épais. donc c'est pour tous les goûts voilà. un peu dans tous les styles aussi c'est joli donc voilà ça c'est pour ce qui est de ce livre Je le feuillette voilà alors vous avez 160 images à colorier franchement vous allez vous régaler alors nous avons... nous avons le style sirène tout ce qui est aquatique etc Donc, pour l'instant c'est pas aquatique bon, c'était aquatique non, c'est pas ça qui. La couverture porte à confusion. Franchement, il y a des beaux modèles. Alors, il y a celui-ci. Il y a celui-là. Alors, il y a quoi d'autre Voilà. Je pense qu'il n'y a que ces deux modèles pour l'instant. Alors là, vous avez les modèles. Bon, mandala, oui, tous tous les 10 mandalas, mais... 3, 6, 8, 8. Ah non, oui, qu'est-ce que Bon, il y a pas mal de mandalas. On va dire que c'est spécial d'âge. c'est pour les mandalas. Vous avez ça. Et ça, c'est... Non, Vous avez celui-ci. Celui-ci. Et vous avez dans ce style-là. Deux mandalas à colorier. Alors, ça, c'est. Alors, ça, ce sont des feuilles en velours avec des, euh, euh, des légers euh, bas-reliefs. C'est en noir et vous avez juste à colorier la partie qui est en blanc avec des feutres. Et vous avez ça comme motif. Un texte, vous avez un portrait d'un. C'est quoi, d'un renard celui-ci, le chat. Je viens de découvrir ça. Alors, ce sont des stylos gel pailletés. Et on a 48 pièces. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne les ai pas encore testés. mais apparemment je pense que ça doit ressembler à ceux de, de chez Little. Alors, on a des couleurs pastel, des néons, des basiques, des métalliques, et avec, euh, avec des paillettes. Des poubelles de table en rotin, en style rotin, c'est-à-dire imitation en rotin. stable, mais bon, vous avez ceci, différentes couleurs, 3 ah ouais. en fait, il y a vous avez ça, vous mettez vos crayons de couleur, vos feux, Alors là, je ne sais pas. Vous avez en noir, ça. Sinon, vous avez ça, les compartiments comme ça aussi. Oui. Euh, pareil. Ça présente beaucoup mieux parce que bon, c'est transparent, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un tout petit peu plus cher. C'est 6 euros et là, vous avez ces boîtes de rangement et vous avez le couvercle ah, vous mettez vos crayons ou vos feutres etc et voilà donc ça coûte 1,56€ ça c'est plus grand, c'est 2,99€ ça c'est des boîtes de rangement 1,99€ et je pense que les couvercles vont avant, à mon avis sinon vous avez d'autres boîtes hein, de rangement qui sont un peu plus larges mais bon ça c'est pour euh, par exemple les petits euh, gobelets et tout ça pour moi, pour l'écran de couleur, je vous conseillerais de prendre ça. Voilà ce qu'il en est concernant cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Je serai ravie de lire votre avis, vos demandes et surtout votre retour. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce haut, un pouce bleu et je vous en remercie vivement d'avance. N'oubliez pas de télécharger votre kit de dessin et de coloriage gratuit. Le lien se trouve dans la description juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la suite de ce vlog.